Bonjour, bonjour à, à toutes et à tous. Bienvenue euh, à ce webinaire consacré à la réglementation environnementale 2020 pour les bâtiments tertiaires. Je suis Noémie Marchal, responsable marketing à PAF pour le secteur des infrastructures et de la construction. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Céline Granoux. Bonjour. Et Florent Jaffard. Bonjour à vous. Petit détail technique avant de, avant de débuter le webinaire, vous pourrez poser vos questions euh, ou demandes d'informations via le module chat que vous trouverez en bas à droite de votre écran. Et Céline et Florent y répondront à la fin de l'événement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de tout au long du webinaire. Autre petit détail, juste à côté, il y a un module sondage. Euh, on vous posera plusieurs questions tout au long de la présentation et on vous invite à y répondre. Donc, ça s'affichera également à droite de votre écran et vous, pouvez, euh, vous pourrez y répondre facilement tout au long de la présentation. Dernier détail, euh, l'événement est enregistré et donc vous recevrez le replay dès la fin. Donc, dès 11 heures, vous aurez le replay dans votre, votre boîte mail. Voilà, bah écoutez, vous savez tout, je laisse la parole à Céline et Florent et vous souhaite une bonne présentation. Merci Noémie. Euh, ben, tout d'abord, euh, je suis ravie, euh, ravie de, de co-animer ce webinaire avec Noémie et Florent. Euh, je vais me présenter, donc je suis Céline Granoux, je suis référente technique nationale sur les sujets d'émissions liées euh, au, à l'accompagnement euh, AMO environnemental et euh, je suis basée à l'Agence de Marseille. Et bonjour à tous, je suis Florent Jaffard, donc, euh, ingénieur bâtiment énergie environnement. Je suis basé à la Pave de Toulouse. Euh, je m'occupe essentiellement d'accompagnement de, de, des mains d'ouvrage pour les certifications HQE et je suis référent sur la partie euh, RE 2020 à la Pave. Et donc, je vais avoir le plaisir de vous animer euh, avec Céline euh, ce webinaire. Donc, Céline, je pense qu'on peut, on peut attaquer. Euh, Bien sûr, je t'en avant, avant de démarrer le, le sommaire, on va. Euh, commencer à vous poser une première question, un premier petit sondage. Euh, quel est votre niveau de connaissance concernant la RE 2020 Une question importante qui nous permettra eh d'adapter notre présentation en fonction de vos, de vos besoins. Donc, je, vous laisse, je vous laisse y répondre, quelques secondes. Donc, Niveau faible, moyen ou important, c'est à vous de, de choisir. Florent, je pense que nous pouvons commenter les premiers, euh, les premiers résultats de ce sondage. Euh, oui, on va regarder. Eh bien, 60, oui, on a à peu près, un, allez, on va dire deux tiers, un tiers. Deux tiers des participants qui ont un niveau moyen de connaissance et un tiers qui ont un niveau faible. Donc, euh, euh, voilà. Mais écoutez, on va être euh, ravis de vous apporter un éclairage euh, sur la R2020 qui vous permettra de mieux connaître vos obligations euh, et les obligations réglementaires. Voilà, Céline, on va attaquer par le sommaire. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons passer une petite heure ensemble et nous allons commencer par regarder les textes réglementaires liés à l'application de cette nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments tertiaires en construction neuve. Les trois objectifs principaux de cette réglementation, les indicateurs de calcul pour évaluer la performance de ces bâtiments et nous finirons par les impacts sur les bâtiments de demain. J'ai même envie de, de dire les bâtiments d'aujourd'hui puisqu'on va, on va faire ensemble un point planning. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par les textes réglementaires euh, applicables. Donc, ils sont basées sur le décret euh, de, euh, du 29 juillet 2021 et le décret du 1er mars 2022, qui fixe les grands objectifs à atteindre euh, des caractéristiques énergétiques et environnementales pour l'ensemble des bâtiments, donc ce soit à la fois habitation, bureau, euh, enseignement primaire et secondaire. L'arrêté du 4 août 2021 complète ces décrets en fixant vraiment les méthodes d'évaluation de cette performance hein, et les seuils des indicateurs que nous vous présenterons pour l'ensemble des bâtiments à la fois résidentiels et tertiaires. Et pour finir, l'arrêté du 9 décembre 2021, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il prend en compte l'attestation euh, de prise en compte donc, de cette réglementation environnementale au dépôt du permis de construire et à l'achèvement des travaux pour les bâtiments euh, résidentiels, mais pour l'ensemble également des bâtiments tertiaires, bureaux et enseignements primaires et secondaires. Nous allons pouvoir vous proposer un second sondage. Aujourd'hui, vous allez être euh, très actifs avec nous. Euh, donc, avez-vous pu prendre déjà connaissance des euh, textes publiés sur la RE 2020 pour les bâtiments tertiaires en construction neuve Je vous laisse répondre dans l'onglet « Sondage » à droite de votre écran, donc c'est oui ou non, euh, et je vois et je vois à vos réponses, euh, déjà vous êtes très actifs, merci beaucoup, et vous êtes à, à 80% environ à avoir pas pris connaissance de ces textes. Aujourd'hui, euh, ben on est ravis de pouvoir essayer de les décrypter avec vous et de vous donner un petit peu les grandes orientations et de décrypter ces textes que je viens de, de vous présenter. Tout d'abord, je parlais des bâtiments de demain, mais des bâtiments d'aujourd'hui. Faisons un point sur le calendrier d'application de, de cette nouvelle réglementation. Donc, on a vu que les textes étaient parus à l'été 2021. Pour une application, si vous nous avez suivis lors des webinaires précédents, une application au 1er janvier, donc dépôt de permis de construire au 1er janvier pour les bâtiments collectifs, donc les logements de construction neuve de bâtiments collectifs et de maisons individuelles. Aujourd'hui, notre sujet c'est les bâtiments tertiaires. Donc, l'application de la RE 2020 euh, prend effet au dépôt de permis de construire à partir du 1er juillet 2022 pour les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Pour l'ensemble des autres bâtiments tertiaires, il faudra attendre l'année 2023 euh, et donc ces autres bâtiments continuent à être traités avec la RT 2012. Euh, également très attendu, le label d'État, le label HPEE, Haute Performance Énergétique et Environnementale, qui est annoncé pour la fin de l'année 2022 avec une application euh, pour euh, l'année 2023. Florent, je te laisse continuer sur les cas particuliers. Oui, alors quelques cas particuliers dans l'application de cette RE 2020 qui concernent les constructions provisoires, les habitations légères de loisirs, les constructions de petites surfaces, les extensions de maisons et les extensions de bâtiments tertiaires justement. Font moins de Si l'extension fait moins de 150 mètres carrés et moins de 30% de la surface existante, toutes ces constructions-là sont encore soumises à la RT 2012 jusqu'à la fin de l'année 2022 et ne seront soumises à la RE 2020 qu'à compter du 1er janvier 2023. Donc, dans le cas par exemple d'une extension d'un bâtiment tertiaire de surface supérieure à 150 m, on appliquera la RE 2020 dès le 1er juillet 2022, comme vous l'a précisé Céline. Autre particularité de cette RE 2020 au niveau du calendrier, c'est une application progressive par jalon entre 2022 et 2031, avec un renforcement des exigences tous les trois ans. Donc, tous les trois ans, à partir de l'entrée en vigueur, on aura un renforcement des exigences sur les indicateurs de l'ARE 2020. C'est vrai notamment sur le sujet du volet carbone, qui est vraiment la grande nouveauté de cette réglementation qu'on va vous présenter. Donc, on laisse le temps aux différents acteurs de la construction de se familiariser avec les nouveaux indicateurs. Merci, Florent, pour ces précisions. Alors, un autre petit sondage, comme vous soumet Troisième, avez-vous prévu de déposer un permis de construire pour un bâtiment tertiaire d'ici la fin 2022 Je vous laisse répondre dans l'onglet Sondage. Alors, qu'est-ce qui se dessine On voit que quand même, il y a, oui, il y a deux, tiers, deux tiers des participants qui ont prévu de déposer un PC pour un bâtiment tertiaire d'ici la fin de l'année. Donc, ils seront soumis à l'ARE 2020. Eh bien, ça tombe bien. On va vous donner dans ce webinaire tous les éléments qui vont vous servir pour connaître vos obligations et les clés pour répondre aux défis de l'ARE 2020. Céline, tu vas nous présenter les trois grands objectifs de l'ARE et les indicateurs. Oui, merci Florent. Effectivement, euh, donc si euh, alors, c'est les mêmes objectifs hein, pour la réglementation environnementale, pour les constructions neuves de euh, de euh, bâtiments résidentiels ou de bâtiments tertiaires. On reste sur les trois grands objectifs, dont le premier est le volet énergétique, euh, avec la, la, la, la continuité euh, de, et la poursuite de la réduction des consommations euh, d'énergie et la sortie également des énergies fossiles et le développement euh, au recours de la chaleur renouvelable. Ça, c'est pour le volet énergétique. La grande nouveauté, puisqu'on est sur une réglementation environnementale, c'est l'introduction de ce volet carbone avec comme objectif la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments neufs et également la limitation des émissions de gaz à effet de serre pour la construction des bâtiments et les consommations d'énergie. Et le troisième volet de, la, de cette nouvelle réglementation, c'est le confort d'été. Donc c'est vraiment améliorer le confort en cas de forte chaleur et concevoir des bâtiments adaptés au changement climatique. Ces trois objectifs sont déclinés en six indicateurs. Trois indicateurs pour le volet énergétique, notamment le, on retrouve le besoin bioclimatique qu'on connaissait déjà dans la RT 2012, c'est vraiment le besoin climatique du bâtiment. On retrouve également de la RT 2012 l'indicateur CEP, la consommation d'énergie primaire du bâtiment. Le euh, nouvel indicateur qui fait son arrivée, c'est le CEPNR, c'est la consommation d'énergie primaire euh, du, euh, du, du bâtiment. C'est un indicateur qui, vous le verrez, avec des seuils qui vont être de plus en plus contraignants, pousseront euh, l'acte de construire vers une sortie progressive des énergies carbonées. Deux indicateurs font leur apparition pour le volet carbone, l'impact carbone de construction, à la fois sur les matériaux, les équipements et la phase chantier, nous y reviendrons, et l'impact carbone des systèmes énergétiques, puisqu'en effet, un bâtiment, c'est des matériaux et un système énergétique, donc on va prendre en compte l'impact carbone de ces deux composants. Et le dernier indicateur qui fait également son apparition dans la réglementation, c'est le degré heure, donc c'est euh, la somme des degrés d'inconfort en période estivale qui nous permettra euh, de euh, mesurer le confort vis-à-vis -vis, euh, des épisodes caniculaires euh, l'été, hein, donc de, de, de, des bâtiments et le comportement de, de, de nos bâtiments par rapport à, ce, à cet indicateur-là. Alors, on va. je te laisse la parole pour parler du, du, oui. premier, euh, du premier objectif D'accord, le premier objectif, donc l'objectif énergie. Comme vous l'a dit Céline, l'objectif énergie, sobriété énergétique, ça veut dire qu'on va s'attacher à réduire encore les consommations d'énergie du bâtiment par rapport à l'art de 2012, on va faire un pas supplémentaire, et décarbonation de l'énergie, sortir des énergies fossiles. Donc, on est vraiment dans des sujets d'actualité. Donc le premier indicateur qu'on a sur l'objectif énergie, c'est l'indicateur BBO qui traduit les besoins bioclimatiques conventionnels du bâtiment. Alors, si on veut réduire de manière importante les consommations d'énergie d'un bâtiment, le préalable indispensable, c'est d'agir sur l'enveloppe, d'avoir un bâti qui soit performant. C'est vraiment le préalable indispensable. Et donc, euh, on va agir sur le BBO. Alors, le BBO, il traduit les besoins du bâtiment pour le chauffage, l'éclairage et le refroidissement. Et il est, traduit directement la performance de l'enveloppe, la performance du bâti. Donc le but, c'est d'orienter le concepteur, donc euh, l'architecte essentiellement, dès le départ vers un bâti performant qui aura des besoins en énergie limités. Donc on va valoriser bien sûr une bonne isolation thermique, mais on va aussi valoriser la forme, la compacité, l'orientation du bâtiment. Euh, les surfaces vitrées auront également un impo un, une importance majeure. Elles devront permettre de capter les apports de chaleur gratuits en hiver pour réduire les besoins de chauffage. Il faudra également pouvoir se protéger de l'ensoleillement en été pour réduire les besoins de rafraîchissement. Et enfin, il faudra un bâtiment qui donne suffisamment accès à l'éclairage naturel pour réduire les besoins d'éclairage. Donc voilà, on voit en plus que les besoins d'éclairage dans le BBO sont pris en compte avec un facteur de 5. Donc c'est un poste sur lequel il faudra vraiment travailler. Ce qu'il faut retenir sur le BBO par rapport à la R2020, deux points. Le premier, c'est qu'on va prendre en compte systématiquement des besoins de froid dans le BBO, ce qui n'était pas le cas avec la RT 2012. Et le deuxième point important à retenir, c'est que euh, l'objectif R2020 dès 2022, c'est un BBO moins 30%, qui pourra aller jusqu'à un BBO moins 30%, par rapport à la RT 2012, qui va donc nécessiter des efforts importants au niveau de la performance du bâti. Céline, tu vas nous parler du deuxième indicateur, le CEP. Exactement. Le CEP, donc c'est vraiment la consommation conventionnelle d'énergie en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré par an, qui est directement liée du coup à l'efficacité des systèmes énergétiques du bâtiment et qui prend en compte comme pour la RT 2012 les systèmes chauffage, eau chaude sanitaire, rafraîchissement, éclairage et VMC. La nouveauté de la RE2020 réside dans la prise en compte dans ce ce calcul du CEP dans, ce, dans cet indicateur, des consommations liées au déplacement des personnes dans les bâtiments tertiaires, donc l'éclairage des circulations communes notamment, le fonctionnement des ascenseurs et des escalators s'il y en a, euh, et ainsi que l'éclairage et la ventilation des parkings. Euh, donc ça c'est la nouveauté. Et par rapport au résidentiel, la grande différence, c'est que la consommation liée à l'éclairage, est très importante dans un bâtiment tertiaire de bureaux d'enseignement primaire et secondaire. Et c'est un sujet autour de la gestion de l'éclairage qui devra être travaillé et une réflexion devra être amenée si on veut pouvoir respecter les seuils autour de la consommation énergétique liée à l'éclairage de ces bâtiments tertiaires. Nous y reviendrons un petit peu plus tard avec des propositions de solutions techniques adaptées. Alors, le troisième indicateur, le troisième et dernier indicateur sur euh, l'objectif énergie, c'est l'indicateur CEP-NR, NR comme non renouvelable. Donc, c'est, comme vous l'a dit Céline, un nouvel indicateur qui a été introduit avec la R2020. L'objectif, c'est de mettre un seuil sur les consommations d'énergie non renouvelable, puisqu'on rappelle, un des objectifs, c'est de sortir de l'énergie fossile. Alors, sur cette slide, on vous a présenté un petit peu les différents types d'énergie que l'on peut avoir au niveau d'un bâtiment. Au niveau d'un bâtiment, on peut avoir des consommations d'énergie non renouvelable, qui sont l'énergie importée non renouvelable. C'est le cas, par exemple, de l'électricité distribuée par le réseau ou du gaz distribué par le réseau. Ça, c'est du non renouvelable. On peut avoir aussi des consommations renouvelables, des consommations importées renouvelables. C'est le cas, par exemple, dans le cas d'un chauffage, par la biomasse, un hein, chaufferie bois, ou si le bâtiment est alimenté par un réseau de chaleur disposant d'un taux de NR de 80%, par exemple. Mais on peut avoir aussi de l'énergie qui est captée sur la parcelle et autoconsommée. C'est le cas, par exemple, si le bâtiment est doté d'une installation photovoltaïque avec autoconsommation. C'est la partie bleue. Dans le CEP, ce qui va être pris en compte, c'est uniquement les, les énergies importées. Non renouvelable et renouvelable. La partie d'énergie qui est produite sur la parcelle et autoconsommée ne sera pas comptabilisée, comptabilisée pardon, dans le CEP. Donc, on voit que la R2020 incite à la production locale d'énergie et à l'autoconsommation. En plus, la partie bleue va être importante et plus on va réduire le CEP. Petite précision également, vous voyez que par rapport à la R2020, l'électricité distribuée par le réseau est considérée comme de l'énergie non renouvelable. Au niveau du CEPNR, on ne va prendre en compte, comptabiliser dans le CEPNR, que la partie non renouvelable des consommations d'énergie, c'est-à-dire clairement l'électricité provenant du réseau et le gaz. Et en fixant un seuil sur cet indicateur, l'objectif va être de réduire les consommations de gaz, sortir du gaz pour aller vers l'énergie bois ou les réseaux de chaleur vertueux, mais ça va être aussi de réduire les consommations d'électricité. C'est pour ça qu'on va aller vers des systèmes électriques performants de type pompe à chaleur et les systèmes de chauffage énergivores et peu performants, comme typiquement le chauffage par effet joule avec convecteur et panneau rayonnant, euh, sera exclu de la R2020 car il ne permettra plus de respecter le seuil sur le CEPNR. Au niveau des surfaces de référence, on a dit que le CEP et CEPNR sont des kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Mais par mètre carré de quoi Eh bien là, c'est clair, pour les bâtiments tertiaires, les consommations sont ramenées au mètre carré de surface utile. Donc là, c'est uh, une clarté par rapport à la RT 2012, où la surface de référence était un petit peu complexe et pas comprise par tout le monde. À RE2020, donc, les consommations, sont ramenés au mètre carré de surface utile. Donc la définition de la surface utile, ben, elle, est, elle est officielle, hein, tout le monde la connaît. Les surfaces de plancher, déduction en faite de l'épaisseur des murs, euh, des cages d'escalier, des cages d'ascenseur, des locaux techniques et euh, des surfaces de hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. Pour terminer sur le CEP-CEPNR, eh on va donner les seuils. Quels sont les seuils à ne pas dépasser Alors, il y a des seuils maximum moyen pour la partie CEP-CEPNR et des coefficients de modulation pour tenir compte de la spécificité de chaque projet, parce que chaque projet est particulier. Au niveau des bâtiments de bureaux, le seuil maximum moyen des consommations est de 85 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, avec une part de non renouvelable qui ne devra pas dépasser 75 kWh par mètre carré par an. Sur les bâtiments d'enseignement, on a des valeurs plus faibles, donc un seuil maxi de 72 kWh, kWh par mètre carré par an au niveau du CEP et euh, au niveau de la partie non renouvelable. Alors là, il a été fait un, un, une distinction selon qu'on est en enseignement primaire 65 kWh par mètre carré par an et en enseignement secondaire 63 kWh par mètre carré par an. Donc ça, ce sont les valeurs max moyennes qui vont être modulées, comme je vous le disais, pour tenir compte eh bien, tout simplement de la spécificité du projet. Donc, on va moduler en fonction de la situation géographique du projet. Puisque, par exemple, pour un bâtiment de bureau situé à Nice et un bâtiment de bureau, le même bâtiment de bureau situé à 800 ou 1000 mètres d'altitude, le climat n'est pas le même. Et si le climat n'est pas le même, on ne peut pas imposer le même niveau de consommation. On va aussi introduire une modulation en fonction de la surface totale du bâtiment, puisque, comme vous le savez certainement, les bâtiments de petite taille sont pénalisés d'un point de vue thermique à cause du rapport entre la surface déperditive et la surface de plancher qui est plus défavorable pour les bâtiments de petite dimension. Et enfin, on va introduire aussi une modulation en fonction de l'exposition au bruit, puisque pour un bâtiment situé en zone chaude et à proximité euh, dans un environnement bruyant, on va considérer qu'on ne pourra pas refroidir un été en ouvrant les fenêtres. Et donc, on va considérer que le bâtiment euh, a des circonstances atténuantes pour l'installation d'une climatisation. Donc, on aura une tolérance accordée sur le CEP et sur le CEPNR. Donc, pour les seuils, on a des valeurs maximum moyenne, des valeurs pivots et des coefficients de modulation pour tenir compte de la spécificité de chaque projet. Céline, on va passer à l'objectif carbone. Bien sûr, merci Florent pour cette explication très claire sur le volet énergétique. Passons sur la grande nouveauté de la réglementation RE 2020. Cet objectif carbone qui est vraiment de réduire l'impact carbone de la construction et de l'exploitation des bâtiments. Tout d'abord, euh, cette évaluation euh, du volet carbone est réalisée avec la méthode ACV, analyse environnementale, euh, analyse du cycle de vie environnemental, effectivement, hein, puisqu'on prend en compte les, les, les émissions de, de gaz à effet de serre. L'ACV, c'est quoi? C'est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation globale multicritère des impacts environnementaux d'un bâtiment. En effet, la réglementation environnementale 2020 introduit cette mesure vraiment de la performance environnementale et c'est ça la nouveauté de notre bâtiment. Cette évaluation du coup se base sur ce principe d'ACV qui mesure cet impact sur l'ensemble du cycle de vie pour les composants, pour le chantier, pour l'énergie et pour l'eau consommée pendant l'exploitation et la fin de vie du bâtiment. Cette évaluation, du coup, se fait en intégrant l'ensemble des émissions de CO2 sur euh, toutes les étapes du cycle de vie de bâtiment, à savoir de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des composants, également la fabrication des matériaux et des composants en usine, le transport de ces composants, le chantier de construction, l'exploitation euh, de vie du bâtiment avec les consommations d'eau et d'énergie euh, de, de, de, de, du bâtiment et également la prise en compte de la fin de vie du bâtiment avec le traitement et la valorisation des déchets générés par la, la, la, la déconstruction, et également l'impact des choix des filières de matériaux d'élimination liés au recyclage ou à la valorisation matière ou énergétique. Cette analyse est donc réalisée euh, de, de, de, de la naissance hein, à la fin de vie du bâtiment en prenant en compte une période d'étude de référence, hein, c'est-à-dire une durée fixée à 50 ans pour cette analyse. Voilà l'outil qui va permettre de calculer les, les indicateurs liés à l'analyse de cycle de vie, hein, liés à, euh, aux, émis, aux émissions, en kilos de CO2, hein, aux émissions de euh, carbone euh, de nos bâtiments. Je vous propose euh, un quatrième sondage à ce sujet, justement. Avez-vous déjà réalisé ou fait réaliser euh, cette analyse de cycle de vie sur l'un de vos projets. Je vous laisse euh, répondre à ce petit sondage dans l'onglet euh, « sondage » en bas à droite de votre écran. Et euh, nous nous apercevons euh, que euh, pour, euh, pour, pour cette réponse, euh, deux tiers d'entre vous n'ont encore pas réalisé ou fait réaliser cette analyse de cycle de vie qui, euh, qui est dans la nouvelle réglementation l'outil de mesure de la performance environnementale des émissions de CO2 hein, avec des seuils qu'on ne devra pas respecter, euh, qu'on devra justement respecter et ne pas dépasser. Euh, donc c'est à, à peu près deux tiers. Hein, donc euh, voilà, on va, on va essayer de détailler euh, cette méthode d'évaluation et de vous présenter les indicateurs liés au carbone pour que vous y voyez plus clair quand vous allez vous lancer dans cette analyse de cycle de vie. Donc, ce volet carbone, deux indicateurs réglementaires. Florent vous disait que les indicateurs sont basés avec des seuils maximums. C'était exactement le même cas pour le volet carbone. On aura des seuils maximums pour les deux indicateurs à ne pas dépasser. Ces deux indicateurs sont l'impact carbone, IC, l'impact carbone de construction, exprimé en kilos équivalent de CO2 au mètre carré. Donc, c'est vraiment toutes les émissions liées aux composantes du bâtiment sur l'ensemble du cycle de vie, comme on vient de se, de, de se le dire, et les émissions liées également au chantier. Euh, ce sujet du chantier, hein, ce petit indicateur sur le chantier, ne sera pas lui, quant à lui, calculé. C'est un indicateur indicatif forfaitaire euh, qui, sera, euh, qui sera proposé dans le calcul de, de lycée construction. Le deuxième indicateur réglementaire, qui fait l'objet d'un seuil à pas dépasser, c'est l'impact carbone des énergies, également comptabilisé en kilo équivalents CO2 au mètre carré, qui permet de prendre en compte les consommations d'énergie du bâtiment, donc sur notre système énergétique qui a été choisi dans le projet de construction de notre bâtiment. Deux autres indicateurs, donc on a parlé de, de l'impact carbone du chantier et l'impact carbone de l'eau, c'est des indicateurs forfaitaires indicatifs qui ne seront pas calculés qui ne, ne sont pas calculés dans le calcul d'analyse en cycle de vie et qui représentent pour votre information euh, 2 à 3 du bilan global d'analyse en cycle de vie. Donc nous, on se focalisera réglementairement sur lycée construction et lycée énergie pour répondre réglementairement aux exigences de la réglementation environnementale 2020. Comment va-t-on réaliser ce calcul Nous allons réaliser ce calcul à partir de quantités, de quantité c'est-à-dire de quantité de, de composants hein, dans les différents lots, hein, charpente, couverture, isolation, l'ensemble des lots euh, de notre bâtiment. Donc, on, on, va ré, on va réaliser cette quantité, combien de mètres cubes de béton, quelle est la longueur de poutre, euh, combien de mètres carrés d'isolant. Donc, on va avoir cette quantité qu'on va multiplier par une donnée environnementale. On verra où on va pouvoir trouver la donnée environnementale. Et également, en face de ces quantités, on va mettre un taux de renouvellement, on va prendre en compte un taux de renouvellement de notre composant sur une période de 50 ans, comme on l'a vu, qui est la référence pour l'analyse en cycle de vie. Et on va également multiplier ces quantités par la donnée, par le taux de renouvellement, ce qui nous donnera notre impact carbone en kilos de CO2 par mètre carré, et donc ce qui nous permettra de déterminer, l'indicateur autour des euh, de, de la de lycée construction et de lycée énergie. On procède de la même façon, hein, puisque l'énergie a également une donnée environnementale conventionnelle qui va permettre de convertir du coup, la consommation d'énergie en poids carbone et de pouvoir exprimer donc, nos deux indicateurs euh, en kilos de CO2 et voir un petit peu euh, à diminuer et à réduire euh, cet impact d'émission de, de kilos de CO2 dans l'atmosphère. Où est-ce qu'on va euh, trouver du coup, donc je vous parlais de ces fameuses données environnementales, où est-ce qu'on va trouver cette donnée environnementale dans la base INIES, www.inies.fr, c'est la base du gouvernement qui recense l'ensemble des données environnementales des produits de construction. Donc c'est une base qui est à jour et qui est complète et qui ne fait que évoluer par la mise en, en, en, en œuvre et l'introduction dans cette base de données de nouvelles données environnementales chaque jour produites par les, euh, les industriels euh, des produits de construction. Euh, il y a deux types de données environnementales. Donc on a les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et les PEP, euh, les passeports énergie, en, euh, les profils environnementaux, euh, qui sont les deux données spécifiques, c'est-à-dire qu'elles concernent les produits dont le fabricant a fait évaluer la performance environnementale en fonction de l'analyse en cycle de vie du produit, et donc, il nous permet euh, de euh, connaître la quantité de CO2 au mètre carré de sa donnée. Et il y a un deuxième, euh, un deuxième thème, euh, une deuxième donnée qu'on retrouve dans, dans cette base basinièse, c'est les données conventionnelles génériques par défaut, les DED. Donc, c'est pour tous les produits et équipements qui ne disposent pas de cette fameuse donnée environnementale, c'est-à-dire les fabricants n'ont pas encore euh, fait évaluer la performance environnementale. Et euh, on, donc, on prend en compte... Un, euh, un impact carbone qui est pénalisant, euh, plus pénalisant que les FDES et les PEP. Et en fait, ça permet d'inciter les industriels de ces produits à faire évaluer la performance environnementale et intégrer pour ces produits la base INIES. Puisqu'il faut savoir que le calcul des indicateurs que l'on vient de voir, impact carbone construction et impact carbone énergie, euh, ne peuvent être calculés qu'à partir de données extraites de la base INIES uniquement. Voilà un petit peu pour ce détail. Je vais passer la main à Florent pour nous parler de l'impact carbone lié au système énergétique d'autres bâtiments avec ce comparatif intéressant. Oui, merci Céline. Donc, quelles données environnementales pour calculer l'indicateur IC énergie Comme vous l'a dit Céline, pour calculer l'indicateur IC énergie, on va prendre en compte les quantités d'énergie consommées et on va multiplier ces quantités d'énergie par les données environnementales propres à chaque énergie. On a représenté sur ce graphe, vous voyez, l'impact carbone des différents types d'énergie avec les valeurs qui seront prises en compte dans les calculs r 2020 Donc, on voit pour le fuel, par exemple, on est à 324 g de CO2 par kWh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je fais le choix de chauffer mon bâtiment avec une chaudière fuel, à chaque fois que la chaudière va consommer 1 kWh de fuel, on va considérer qu'elle rejette 324 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Pour le gaz on sera à une émission de 227 g de CO2 par kWh de gaz consommé. Pour l'électricité, 79 g de CO2 par kWh. Et pour le bois, très favorable, 30 g de CO2 par kWh. Donc on voit bien que la R2020 va nous euh, diriger vers des solutions de chauffage type bois ou électricité avec, comme je le disais, des systèmes performants. Le fuel est bien sûr d'ores et déjà hors course. Le gaz est clairement dans le collimateur de l'Aéro 2020 et on va voir dans la présentation qui suit qu'à terme, les solutions 100% gaz vont être écartées par l'Aéro 2020. Si on regarde maintenant les seuils qui sont fixés sur les indicateurs IC construction et IC énergie, donc IC construction max, et IC énergie max. Donc sur cette slide, on vous a indiqué pour les bâtiments de bureau euh, et à, chaque, à chacun des jalons, donc 2022, 2025, 2028, 2031, on a indiqué en bleu le seuil max moyen de l'indicateur IC énergie et en rouge le seuil max moyen de l'indicateur IC construction. Donc première observation, c'est que le seuil euh, IC Energy Max, déjà, dès 2022, il est à un niveau relativement bas, même très bas par rapport au logement collectif, 200 kg de CO2 par mètre carré. C'est un niveau relativement bas qui va avoir des conséquences, on va le voir sur les choix énergétiques. Au niveau du carbone lié à la construction, en 2022, on commence assez haut, un seuil de 980 kg de CO2 par mètre carré. Donc, vous voyez, en 2022, on est sur des bâtiments qui ont un impact carbone de l'ordre de euh, 1200 kg de CO2 par mètre carré. Alors, On voit que sur l'indicateur et construction, on démarre assez haut. Comme on l'a dit, on laisse le temps aux professionnels de la construction de se familiariser avec euh, l'impact carbone et l'étude ACV. Et tous les trois ans, on a une réduction de 12 à 15 de l'indicateur et ses constructions. Donc, entre 2022 et 2031, on va réduire de 35 environ l'impact carbone des constructions euh, de bâtiments de bureaux neufs. Une petite particularité. Sur, pour les bureaux, mais c'est pareil pour les bâtiments d'enseignement. Dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur, euh, l'objectif sur l'indicateur IC NRJ en 2022 est rehaussé à 280 au lieu de 200, tout simplement pour prendre en compte le fait qu'actuellement, la plupart des réseaux de chaleur sont encore fortement carbonés, c'est-à-dire essentiellement chauffés par du gaz. Donc, on laisse le temps euh, de réaliser les investissements nécessaires pour décarboner les réseaux de chaleur et introduire davantage d'énergie d'énergie verte sur nos réseaux de chaleur euh, pour permettre justement d'atteindre à horizon 2025 le seuil des 200 kg de CO2 par mètre carré sur la partie énergie. Sur les établissements d'enseignement, c'est le même principe. Euh, à cela près que sur l'indicateur voyez IC énergie, euh, on démarre beaucoup plus haut, 240 kg de CO2 par mètre carré euh, sur l'indicateur IC énergie et une réduction importante de 40% dès 2025, 140 kg de CO2 par mètre carré jusqu'à 2031. Sur la partie ces constructions là aussi, on démarre assez haut pour laisser le temps à tout le monde de se familiariser avec tout ça, et une réduction aussi, pareil, de 12 à 15% tous les 3 ans sur le carbone lié à la construction. Donc là aussi, entre 2022 et 2031, on s'attache à réduire les émissions de CO2 des bâtiments neufs de l'ordre de 35%, donc c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir à l'esprit. Et là aussi, comme pour les bâtiments de bureaux, dans le cas de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur urbain, étant donné que la majeure partie des réseaux de chaleur ne sont pas encore suffisamment décarbonés, on a rehaussé le seuil en 2025 pour laisser le temps de faire les travaux nécessaires pour la décarbonation des réseaux de chaleur. Alors, quelles sont les incidences de tous ces seuils sur IC énergie et IC construction Quelles incidences concrètement eh bien. C'est la fin des solutions énergétiques 100% gaz dès 2022 pour les bureaux et à partir de 2025 pour les établissements d'enseignement. Donc ça, ça fait partie des enseignements importants qu'il faudra retenir de cette matinée. Dès 2022, on ne pourra plus chauffer un bâtiment de bureau neuf par une solution 100% gaz. Et ce sera le cas aussi pour les établissements d'enseignement à compter de 2025. Donc, il va falloir trouver de nouvelles solutions d'approvisionnement en énergie on va se diriger vers des solutions utilisant la chaleur renouvelable, donc les pompes à chaleur, PAC, aérothermie, géothermie. L'énergie bois va être également encouragée. Le recours au RCU, réseau de chaleur urbain performant, avec un taux d'énergie renouvelable au moins égal à 70-80%. Et bien sûr, le photovoltaïque en autoconsommation, comme on l'a vu, l'énergie électrique produite par un panneau photovoltaïque, c'est de l'énergie électrique décarbonée qui va permettre... De, de respecter le critère IC Energy Max. Sur la partie construction, quelles sont les incidences Eh bien, sur les seuils IC 2022, euh, les seuils IC construction, on a vu, ils sont relativement hauts, ils seront accessibles à tous les modes constructifs. Donc, comme on l'a dit, en 2022, on laisse le temps aux professionnels de la construction de se sensibiliser aux données environnementales et à l'analyse en cycle de vie. Donc, il faut retenir que les seuils 2022 sont des seuils d'apprentissage qui sont destinés euh, voilà, à ce qu'on prenne les bonnes, les bonnes mesures, anticiper les leviers euh, permettant de réduire de manière efficace l'impact carbone pour préparer le seuil 2025. Et à partir de 2025, là, on va avoir vraiment, euh, du fait du rabaissement des seuils, on va avoir un changement progressif dans les modes constructifs. Donc, clairement, il y aura moins de béton. Le béton traditionnel tel qu'on le connaît, qui est fortement impacté d'un point de vue carbone, eh bien, il faudra réduire les quantités de béton. Donc, on va aller vers des structures mixtes bois-béton, davantage de bois. Et on va aussi commencer à intégrer de manière plus importante les matériaux biosourcés. Donc, par exemple, les isolants à base de laine de verre, ou de cellulose, etc., les briques en terre crues également qui vont faire leur apparition au niveau de la structure, tous ces éléments qui permettront de réduire de manière importante l'impact carbone. On ira aussi vers plus de recyclage et plus de réemploi. Il faut savoir que les matériaux issus de réemploi seront comptabilisés avec un impact carbone nul dans l'étude ACV et également l'optimisation des données environnementales. Donc comme vous l'a dit Sylvie, on va aller systématiquement vers des produits disposant de FDES et parmi les produits disposant de FDES, on va toujours rechercher devoir rechercher les produits les plus performants. Et dans un second temps, il faudra aussi décarboner le second œuvre, ne pas se contenter de décarboner le gros œuvre mais aller aussi avoir recours à la décarbonation du second œuvre, donc les revêtements de sol, de murs les cloisons, les menuiseries intérieures. Il faudra aussi commencer à décarboner aussi, euh, rechercher parmi ces produits euh, ceux qui ont l'impact carbone le plus faible. Merci et Florent pour, cette, euh, pour ces précisions euh, sur, sur ce sujet. On maintenant dans le troisième et dernier indicateur, euh, objectif, hein, objectif, indicateur, qui est vraiment un objectif autour du confort euh, d'été, dont le but est vraiment d'améliorer le confort à l'intérieur euh, des, des, des bâtiments. Euh, et euh, de façon à se prémunir de l'intensification des épisodes caniculaires euh, tels qu'on a connu en 2003. Mais euh, on, on peut se dire qu'aujourd'hui, il, euh, il fait également chaud sur, sur la France. Euh, donc, on, on, on va regarder tout de suite ce, ce nouvel indicateur. l'indicateur DH, comment est-il calculé C'est un indicateur déjà en degré heure qui évalue euh, l'inconfort perçu, donc vraiment l'inconfort perçu par l'occupant euh, du bâtiment. Euh, il exprime du coup la durée et l'intensité euh, des périodes d'inconfort euh, dans le bâtiment sur une année. C'est un compteur en fait hein, qui cumule euh, les degrés euh, relevés heure par heure. Pour une explication, donc on va le calculer avec un, un logiciel, on va, on va simuler ce comportement du bâtiment et on pourra comparer euh, les températures intérieures avec les seuils euh, que je vais vous présenter euh, à la slide suivante. Comment fonctionne ce sujet donc on a déterminé en vert une zone confortable qui est de 28 degrés euh, la journée et 26 degrés la nuit. En rouge, c'est la période d'inconfort. Pour l'évaluer, ce degré heure, mettons qu'il soit 10 heures du, du, du matin et euh, que la température dans euh, mon bâtiment soit de 32 degrés. Donc, j'ai vraiment un inconfort de 32 moins 28, de 4 degrés heure. Ce même fonctionnement pour la nuit. Il est 5 heures du matin, il fait 28 degrés dans mon bâtiment alors que mon seuil de confort est à 26, j'ai un écart de 2 degrés heure. Et en fait, le calcul du degré heure sera le cumul de 4 plus 2, plus l'ensemble des degrés heure d'inconfort sur une année. Euh, et on va cumuler ces degrés par zone, par zone euh, traversante et par zone non traversante. Et on va essayer de le comparer avec euh, des seuils réglementaires. À noter cependant un point important que même si le bâtiment est climatisé, si le bâtiment de bureaux d'enseignement est, est climatisé, il faudra désactiver ce système de climatisation et réaliser ce calcul DH de la même manière sans que le bâtiment soit climatisé. Regardons un petit peu cet impact et les seuils de ce nouvel indicateur. Alors, le, les seuils sont basés sur le fichier météo caniculaire d'août, type du mois euh, enfin d'août du mois, du mois 2003, euh, qui était vraiment la référence pour, pour ces sujets-là et qui seront, euh, qui seront à l'avenir euh, plus récurrents. Donc, on a un seuil euh, vert, hein, un seuil bas de 350 degrés heure qui euh, qui permet au bâtiment d'être réglementaire et de garantir le confort thermique en période estivale. On a un seuil jaune, situé entre les deux, entre le vert et, et le rouge, euh, où le critère de, de, de confort n'est euh, euh, pas respecté. Et du coup, euh, nous oblige à euh, une installation de climatisation a posteriori. Mais du coup, euh, ce, ce seuil, ce seuil euh, nous impose de prendre en compte un forfait de consommation de climatisation fictive lié aux consommations d'énergie et qui va pénaliser les indicateurs que Florent vous a présentés, à savoir le, le CEP et le CEPNR. Donc, ils vont avoir un poids plus important. Donc, vraiment un travail très important amant sur la conception du projet. On le verra pour la suite. Pour essayer de rester un maximum en dessous du seuil vert et ne pas se retrouver dans ce seuil jaune qui est encore réglementaire, mais qui est pénalisant pour les autres indicateurs qui sont euh, interliés entre eux. Et le seuil rouge, le DH maximum, c'est euh, un seuil à ne pas dépasser puisque le bâtiment sera non confortable et qu'il faudra revoir donc la conception du, pro, du projet entièrement. Ces seuils pour les bureaux sont modulés entre 1150 et 2600 degrés heure et pour l'enseignement entre 900 et 2200 degrés heure. Fonction, cette modulation du bruit et de la zone géographique, évidemment, pas pareil à Nice qu'à la montagne, et également du bruit si on construit un centre périurbain euh, à côté de zones ruyantes, on ne pourra pas ouvrir nos fenêtres et donc on ne pourra pas réaliser un rafraîchissement naturel et donc les seuils seront euh, réhaussés pour prendre en compte ces sujets euh, autour de, euh, de, de, de de de de de de cet impact bruyant. Si le bâtiment est, est climatisé, donc on, on, on devra euh, vraiment euh, calculer désactiver la, la la climatisation et on devra quand même respecter le de, le degré heure max. Même si le bâtiment est climatisé, on devra quand même respecter ce degré euh, heure maximum. Voilà donc un réel travail sur le confort dans les bâtiments avec ce sujet-là. Et ce travail se porte essentiellement sur l'inertie thermique du bâtiment. Donc, vraiment choisir le système constructif. Aujourd'hui, des bâtiments de bureaux ont plutôt une inertie légère avec une ossature acier ou une ossature vitrée. Donc, il faudra prendre en compte ce sujet. Limiter les apports solaires par un choix bioclimatique important dès la phase amont de conception. Un rafraîchissement nocturne à réaliser avec des volumes tra tra traversants, notamment. Euh, et notamment, le type de gestion de protection mobile, c'est un point très important. Pas le même sujet qu'on soit en gestion manuelle des protections, euh, des protections solaires, motorisées ou automatisées, qui permettront de limiter euh, plus important euh, et d'être plus efficace euh, par rapport à la gestion des apports solaires. Également travailler sur euh, les euh, recours aux systèmes passifs de climatisation, tout ce qui va être brasseur d'air, puis provençaux, puis canadiens, avant de s'orienter vers des systèmes actifs de climatisation traditionnels. On verra en, en fin de présentation quelques solutions techniques pour ces sujets-là, sachant que sur ce sujet de la, des systèmes passifs, le rafraîchissement nocturne et tout ce qui est système passif, brasseur d'air, etc., peuvent être modélisés dans le calcul du degré heure et jouer sur le respect des seuils réglementaires. Un, euh, un cinquième sondage. Euh, Pensez-vous avoir les clés pour relever le défi du confort euh, d'été Donc, je vous laisse répondre à ce sondage dans l'onglet euh, à, à droite, hein, dans l'onglet sondage. Euh, et vous êtes à, à, à, vous êtes à 50%, 50-50. Euh, vous pensez avoir déjà réfléchi euh, sur des solutions pour la gestion du confort d'été. Euh, et donc, ce travail sera amené euh, dès l'amont euh, de, de, de la phase de conception, si on veut pouvoir respecter l'ensemble des indicateurs et, euh, et, et, et travailler, euh, travailler correctement sur un, une conception de bâti euh, là-dessus. Oui, 54% à, à ne pas avoir euh, les clés. Donc, à peu près moitié-moitié. Florent, je te laisse synthétiser un petit peu les changements oui. entre l'ART et l'ARE. Euh, Effectivement, merci. On va refaire une synthèse pour voir un petit peu ce qui change entre la RT 2012 et la RE2020 et on finira par un point très important qui concerne la perméabilité à l'air des bâtiments. Alors, si on fait une petite synthèse, donc au niveau des surfaces de référence, on a vu qu'avec la RE2020, on prendra en compte alors la surface habitable pour les bâtiments d'habitation et la surface utile pour les bâtiments tertiaires. Au niveau de l'enveloppe du bâti, donc c'est le le coefficient Bbio, l'indicateur Bbio. Euh, D'une manière générale, par rapport à l'RT 2012, on sera entre moins 20 et moins 30 et on prend en compte systématiquement des besoins de froid dans le Bbio, ce qui n'était pas le cas avec l'RT 2012. Sur le coefficient CEP, les consommations d'énergie, en Hertz 2012, on avait euh, les, co les consommations d'énergie sur les cinq postes, cinq usages principaux, chauffage, eau chaude, ventilation, climatisation, éclairage. Avec la R2020, on prend en compte un sixième usage, comme vous l'a dit Céline, c'est l'éclairage des circulations communes, l'éclairage des parkings, le fonctionnement des ascenseurs, et on a introduit ce nouvel indicateur CEPNR pour mettre un seuil sur les consommations non renouvelables. Autre point important, le coefficient de conversion en énergie primaire pour l'électricité. Alors, vous avez vu, hein, les, les consommations d'énergie sont données en énergie primaire par mètre carré par an. Donc, pour simplifier, on peut dire que l'énergie primaire, c'est l'énergie qui est consommée au niveau du bâtiment, plus toutes les pertes d'énergie qui, qui ont eu lieu au niveau du transport, depuis le point de production jusque sur le lieu de consommation. Donc, Pour passer de l'énergie finale consommée au niveau du bâtiment à l'énergie primaire, on a un coefficient de conversion qui était de 2,58 avec l'art 2012 et qui a été modifié, passé à 2,3 au niveau de la 2020 donc un peu plus favorable à l'électricité. Autre point important, le facteur d'émission de CO2 lié à l'électricité. Alors, il n'y avait pas d'exigence en RT 2012 sur les émissions de CO2, mais avec le label E plus C vous voyez que le poids carbone de l'électricité était de 210 grammes de CO2 par kWh. Petit goût de baguette magique avec la R2020, le poids carbone de l'électricité a été divisé quasiment par 3, ramené à 79 grammes de CO2 par kWh, pour ne pas trop alourdir l'impact carbone de l'électricité. Alors, c'est relativement cohérent dans la mesure où l'électricité en France n'est pas forcément précarbonée puisqu'on sait qu'à peu près 70% de la production nationale provient de centrales nucléaires. Donc le nucléaire, c'est le fameux débat, il y a les pour il y a les contre. Mais le nucléaire, l'avantage, c'est que c'est 0 g de CO2 dans l'atmosphère. Donc on a finalement en France une électricité qui est peu carbonée. Pour terminer sur cette synthèse, deux points. Au niveau de l'impact carbone des bâtiments, alors il n'y avait pas d'exigence en RT 2012, mais avec le label E, c'est moins, on avait une exigence pour, qui portait sur le bâtiment et sur les produits. Avec la RE 2020, on a une exigence sur le carbone lié à la construction, comme vous l'a dit Céline, IC construction, et une exigence du carbone lié aux consommations d'énergie, IC énergie. Avec, ça rentrait dans les détails, mais un changement de méthode de calcul au niveau de l'ACV, on est passé à une ACV dite dynamique. Alors, pour simplifier, ça rentrait dans le détail, c'est une méthode de calcul qui va être très favorable dès l'instant qu'on va introduire du bois et des matériaux biosourcés dans le projet. Pour terminer, je vous l'avais dit sur un point très important, c'est un aspect sur lequel on veut euh, insister car il est passé relativement inaperçu, concerne la perméabilité à l'air pour les bâtiments tertiaires. Alors là, il y a un gros changement. Avec la RT 2012, on n'avait pas d'obligation de faire de mesure de perméa en fin de chantier dès l'instant qu'on avait pris en compte dans le calcul la valeur par défaut de 1,7 m3 par, heure par mètre carré. Gros changement avec la R2020. Le maître d'ouvrage sera obligé de faire une mesure de perméabilité à l'air en fin de travaux pour attester de l'obtention de la valeur de perméabilité à l'air sauf pour les bâtiments de plus de 3000 m ou pour les bâtiments qui sont classés IGH, immeubles de grande hauteur. Donc, ça, c'est la grosse, grosse nouveauté qui est passée inaperçue, l'obligation de faire des mesures de perméabilité à l'air en fin de travaux pour les bâtiments tertiaires jusqu'à 3000 m. Céline, Merci. on va conclure Merci avec les moi. clés de la réussite. Allez, les clés de la réussite, enfin les clés, les premières clés de la réussite. On en a beaucoup dit déjà, donc je vais passer relativement vite, mais essayez de vous faire un, un zoom là-dessus, puisque nous aimerions euh, beaucoup euh, échanger avec vous et répondre à vos questions euh, tout de suite après. Euh, donc, voilà, je, je, je, je vais vous laisser poser vos questions également après. Donc, voilà, les clés de la réussite sur l'ensemble des trois indicateurs, énergie, carbone et confort d'été. Sur l'énergie, on va beaucoup travailler sur la compacité euh, et, et également, elle va jouer sur le carbone parce que plus un bâtiment est compact, moins le bâtiment va être carboné. Donc, on va beaucoup déjà travailler là-dessus, travailler beaucoup sur le bioclimatisme pour répondre à la fois aux indicateurs B-bio et également sur le confort d'été pour tout ce qui va être lié aux indicateurs CEP et CEPNR, travailler sur des systèmes énergétiques performants avec une production de photovoltaïque en autoconsommation si possible et une réflexion plus, plus, plus sur l'éclairage, effectivement. La gestion de l'éclairage, on a vu que c'était une part très importante dans les bâtiments tertiaires, voire une des parts les plus importantes. Travailler sur des ampoules basse consommation, des détecteurs de présence, des détecteurs crépusculaires euh, en fonction de la luminosité. Également la possibilité de réflexion autour de vitrages euh, en hauteur pour les bureaux, par exemple, pour une diffusion euh, de la lumière euh, plus largement dans la pièce et donc un recours aussi au, à l'éclairage euh, euh, moins important, euh, du coup qui permettrait effectivement un passage euh, des réseaux dans les façades, pourquoi pas, euh, et permettrait de gagner en inertie aussi dans le, dans le, sur le bâti. Euh, attention aussi aux ossatures légères euh, aciées et fenêtres dans le calcul du Bébio et du CEP. Travailler beaucoup sur la, la, la frugalité, l'optimisation des niveaux de sous-sol, puisqu'on a vu qu'à chaque fois, il fallait les éclairer, il fallait les ventiler et qu'il y avait un poids carbone. Travailler également sur la recherche en gros œuvres de solutions autour de béton, béton bas carbone, mix bois-béton, euh, matériaux biosourcés, hein, euh, terre crue euh, ou, ou autre pour, pour le, le, le, le gros œuvre. Et sur le second œuvre, travailler avec des matériaux qui disposent de FDES, puisque pour vous donner un exemple précis, euh, si je prends la FDES d'une menuiserie PVC, toute simple, si j'ai sa FDES, c'est 60 kg de CO2 par mètre carré. Et si euh, je n'utilise la donnée par défaut, c'est 128 kg de CO2. Donc voilà l'intérêt d'aller chercher des produits qui ont des euh, FDES spécifiques pour leurs produits. Pour le degré heure, on a vu pas mal de solutions. Gardez en tête que les volumes traversants, les protections solaires, alors des dans les bâtiments de bureaux, ça va faire un peu euh, leur apparition, puisqu'on voit énormément de bâtiments de bureaux uniquement vitrés, énormément vitrés en façade avec pas forcément de protection solaire extérieure. Devoir peut-être de réfléchir sur ces casquettes, des brise soleil extérieures, de même que pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, plutôt privilégier des solutions passives, et euh, également des solutions passives intérieures de, de, de, de climatisation naturelle, donc de brasseurs d'air, de puits provençaux, euh, pour ces sujets-là. Euh, voilà un petit peu des premières pistes de, de, de, de réflexion. On n'a pas pu aborder un cas concret aujourd'hui parce qu'on n'avait qu'une heure. Euh, cependant, on a une formation spécifique, dont Florent vous parlera, où on aborde des cas concrets. Et si vous nous avez suivis, on avait déjà sorti un guide RE2020 pour les bâtiments résidentiels. Et nous sortirons également un guide euh, avec des exemples concrets en partenariat avec des bureaux d'études avec lesquels on travaille sur euh, les bâtiments, euh, des bâtiments tertiaires également avec euh, tous les retours d'expérience, début, ben voilà, puisqu'on est au début hein, de, de, de l'application de cette RE pour les bâtiments tertiaires. Mais euh, dès qu'on aura nos premiers retours d'expérience, on réalisera également ce guide qu'on mettra euh, à votre disposition gratuitement euh, avec des exemples concrets. Euh, et pour finir, euh, une notion importante, donc on en a parlé au, au début, euh, vos euh, obligations réglementaires par rapport à l'attestation euh, permis de construire. Donc, l'attestation permis de construire, vous la devez également pour les bâtiments tertiaires. Euh, au moment du permis, elle est basée sur euh, le calcul du BBO, du degré heure, la nouveauté, et un engagement sur le carbone. Elle est toujours réalisée par votre bureau d'études euh, thermiques, comme euh, d'habitude, mais elle prend en compte ces euh, indicateurs. Pour l'attestation finale de fin de travaux réglementaire, euh, réalisée par le contrôleur technique, euh, il y a une définition et un accompagnement des, euh, de la définition des dix données environnementales dès la, la, la consultation des entreprises de façon à anticiper et assurer la conformité finale puisque ces dix données euh, vont être suivies pendant le chantier et l'attestation se basera sur la conformité de ces dix données environnementales. Les déterminer au moment du DCE permet de les suivre pendant le chantier si une variante venait être à, à être proposée par les entreprises. Réglementairement également, il y a une vérification en phase chantier, un examen de ces données environnementales et des quantités associées. Également, une visite sur site réglementaire avec des tests et mesures qui permettent in fine de réaliser euh, et, de, et de rédiger l'attestation finale de fin de travaux euh, qui permet au maître d'ouvrage de livrer un bâtiment conforme. Voilà un petit peu pour ces sujets-là. Euh, et euh, du coup, euh, dernier petit sondage, euh, est-ce que vous souhaitez être contacté euh, par nos experts pour poursuivre ces échanges euh, liés à lare 2020 des bâtiments tertiaires Je vous laisse répondre dans le sondage qui s'affiche euh, à votre droite. Et euh, oui, alors vous êtes, vous êtes à, à 85% euh, intéressés évidemment, et nous aussi euh, pour vous accompagner, hein, être les facilitateurs du changement de cette nouvelle réglementation et pour qu'ensemble on puisse… Euh, euh, concevoir, enfin, euh, vous aider à travailler sur des projets qui euh, répondront réglementairement à, à, à, la, à, la, à cette nouvelle réglementation environnementale. Florent, peut-être un petit zoom sur la formation avant de prendre l'ensemble oui. des questions. Je vois oui, qu y très, y a rapidement, un... très rapidement, euh, pour pouvoir répondre à, de... à quelques questions. Donc, voilà, sachez que nous, on propose des formations sur la RE-2020 qui soient adaptées, euh, soit orientées logement, soit orientées tertiaire. Donc, pour aller plus loin par rapport à ce qu'on s'est dit, présenter des cas concrets et anticiper les leviers d'action pour répondre à la RE-2020. Donc voilà, on vous accueillera avec plaisir. Euh, pour terminer, dernier petit sondage pour savoir quels seraient vos besoins concernant la RE 2020. Euh, C'est le dernier petit sondage qu'on vous propose avant de répondre à vos questions. On va peut-être commencer à prendre euh, des et questions. On va et on va commencer à prendre des questions, tout à fait. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions sur l'application de la R2020. On peut déjà faire un petit regroupé. Je euh, t'en prie, Florent, je te laisse. Euh... Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions qui demandaient est-ce que la R2020 s'applique dans le cadre d'un projet de réhabilitation, de rénovation La réponse est non, la R2020 ne s'applique que pour les bâtiments entièrement neufs. Dans le cas d'une rénovation, il faut appliquer la RT, euh, RT existante, hein, soit la RT globale, soit la RT élément par élément. Mais il n'y a pas de, de RE-2020 adapté à la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments. Euh, Je vais euh, prendre une, une question de Benoît peut-être J'en Je, vois juste, une. Juste juste j en, j une qui demande si euh, la RE-2020 s'applique aux bâtiments pour la petite enfance euh, la réponse est non. Donc, c'est pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire, et secondaire, donc les écoles primaires, les collèges et les lycées. Voilà. Exactement. J'en voilà. vois une euh, sur laquelle on s'est même posé des questions ensemble, Florent, sur les seuils, euh, les seuils de consommation des CEP CEPNR qui oui. sont euh, différents et plus bas pour les bâtiments d'enseignement que pour les bureaux. Euh, et la réponse est, est, plutôt, euh, est plutôt logique au final. C'est pour tenir compte des scénarios d'occupation qui ne sont pas les mêmes, hein sur des bâtiments d'enseignement qui ne sont pas occupés pendant les périodes de vacances scolaires. Donc, il est logique que leur, leur, leur seuil, on fixe un objectif de consommation plus bas. C'est pour ça que vous voyez cet écart entre les bâtiments en tertiaire de bureau et les bâtiments d'enseignement inoccupés donc l'été. Ouais. J'ai vu aussi une question sur le degré euh, qui demandait pourquoi est-ce qu'on comptabilise les degré la nuit alors que les bâtiments ne sont pas occupés. Donc, il faut savoir, alors peut-être… Euh, on ne l'a pas dit de manière assez claire, mais les degrés heures ne sont comptabilisés que pendant les périodes d'occupation du bâtiment. C'est-à-dire que pour un bâtiment de bureau ou un bâtiment d'enseignement, vu que la nuit, le bâtiment n'est pas occupé, on ne va pas comptabiliser les degrés heures. Par contre, pour un bâtiment d'habitation, on comptabilisera les degrés heures du jour et de la nuit. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, quel impact de la R2020 sur les PC modificatifs après le 1er juillet Quel impact de la R2020 sur les travaux en réhabilitation Alors, PC modificatif, ben, ce qui fait foi, c'est la date de dépôt du PC. Après, si le PC modificatif, si la modification du PC est liée à une refonte au total du projet, à ce moment-là, on va appliquer la R2020. Si la modification du projet est liée à une, une petite modification au rajout d'une fenêtre ou d'une baie vitrée sur un projet, euh, non, on appliquera la RT 2012. Donc, ce qui fait foi, c'est la date du PC initial, sauf euh, si euh, la modification du PC est liée à une refonte du projet. Voilà la oui. règle générale. Je vois deux questions sur la parcelle. Est-ce que les travaux de démolition sont pris en compte dans le calcul de l'impact carbone du bâtiment Non. En fait, dans le calcul de l'impact carbone de, de, de, de, de, de construction, ne prend pas en compte la démolition avant la construction ni même la dépollution de la parcelle. Et pour compléter, est-ce que l'aménagement extérieur de la parcelle est pris en compte dans l'indicateur IC construction Effectivement, non non plus, parce qu'au niveau de la parcelle, cet indicateur ne prend en compte que les réseaux de fluides et les parcs de stationnement aérien. Alors, Alors, je vois une question, comment calcule-t-on l'impact carbone sur un bâtiment livré hors d'eau, hors d'air ben, ouais. Si le bâtiment est livré hors d'eau, hors d'air, on va calculer l'indicateur IC construction, donc l'impact carbone lié à la construction. On ne va pas pouvoir calculer le CEP ni le CEPNR ni l'indicateur IC énergie. Par contre, on devra calculer également le BBO et le DH. Donc, qui doit réaliser l'analyse de cycle de vie euh, Il n'y a pas de sujet particulier. L'analyse de cycle de vie peut être réalisée par le bureau d'études euh, de, de la maîtrise d'œuvre, peut être réalisée effectivement s'il y a un AMO environnemental sur le projet et en partenariat effectivement avec l'économiste puisque c'est basé sur les DPGF, sur des quantités euh, de, de matériaux. Donc voilà, en partenariat, effectivement, le volet économiste prend toute sa, sa place dans ce calcul d'analyse en cycle de vie. C'est vraiment une discussion à avoir dès le début avec le maître d'ouvrage sur la répartition du travail sur cette analyse en cycle de vie. Euh... Les fabricants de matériaux de construction vont-ils être dans l'obligation d'établir les FDES de leurs produits Il n'y aura pas d'obligation à réaliser les FDES. Cependant, comme on l'a vu, le calcul d'analyse en cycle de vie et donc des deux indicateurs liés au volet carbone euh, prennent en compte uniquement des FDES qui sont recensés dans la base INIES et qui existent. Donc, si le fabricant souhaite que son produit soit mis en œuvre, euh, il faudra, dans tous les cas, in fine, jusqu'à 2025. Euh, donc, on, on a encore le temps. Hein. Florent disait que c'était vraiment une période d'expérimentation jusqu'à 2025. Mais il faudra qu'in fine, d'ici 2025, les produits, les fabricants soient lancés dans les FDES pour qu'elle puisse être prise en compte dans le calcul et donc bah, être utilisée sur un projet de construction. Euh, concernant le forfait de climatisation appliqué, euh, lorsque le DH est entre les deux seuils, s'agit-il d'une valeur fixe ou forfaitaire De quel ordre Alors oui, on a vu que quand on était entre le DH était entre le seuil bas et le seuil haut, le bâtiment est pénalisé par l'ajout de consommation fictive de climatisation. Donc, en fait, non, ce n'est pas, pas une valeur fixe, c'est une valeur qui va être linéaire. Si on est plutôt proche du seuil bas, on aura un petit forfait de climatisation. Et si on est proche du seuil haut, on aura un gros forfait de climatisation qui pourra aller jusqu'à 12, 10, 12 kWh par mètre carré. Donc, il va vraiment impacter de manière importante le CEP et le CEPNR. Euh... Aura-t-on… Oh là là, cette question, je ne sais pas pourquoi je la… Aura-t-on à terme assez de matériaux à faible impact carbone donc, principalement biosourcés. C'est tout le sujet aujourd'hui de la ressource et de la matière. Euh, on nous impose de, de, de, de réfléchir à de la construction bois. Aujourd'hui, on sait que le bois en France est, est, est, commence à être limité, notamment pour le Mélèze, et, et qu'on va un petit peu chercher ailleurs. Euh, effectivement, il y a tout un sujet autour de la ressource, euh, de matière première, et, euh, et donc, du coup, des réflexions importantes à mener, euh, je pense, pour répondre à la question, autour du réemploi de l'économie circulaire et de réemploi de matériaux de déconstruction ou de démolition euh, dans, la, euh, dans la réflexion euh, et directement dans la conception des nouveaux euh, bâtiments neufs euh, de bureaux et d'enseignement primaire et, et, et tertiaire. Pour essayer de faire un, une réponse. Euh, euh... En fin de chantier, à l'instar de la r 2020 logement, doit-on des essais sur la VMC Alors pour le tertiaire, non, il n'y a pas, pas d'obligation, il n'y a, a pas de demande de r 2020 n'impose pas de faire des mesures de ventilation en fin de chantier. C'est vrai que c'était une des grosses nouveautés pour le logement, euh, l'obligation de faire des, des mesures de bon fonctionnement de la VMC, mais ce n'est pas le cas pour le tertiaire, il n'y aura pas d'essai sur la ventilation. Une question sur le DH, je vois deux, trois questions sur le degré heure. Euh, donc, les valeurs ont été fixées par le ministère, hein, les valeurs de référence euh, classiquement, voilà, par le ministère, celle qu'on vous a présentées. Euh, c'est des degrés heures réels hein, parce que c'est un, un outil de calcul, notamment une simulation thermodynamique qui permet de réaliser euh, ce calcul d'heure. Donc, c'est vraiment des degrés réels et non ressentis. Et ces seuils sont-ils également dépendants de la localisation du projet euh, oui, effectivement, il y a une modulation par rapport à la localisation du projet euh, en zone H1, H2, H3 et également par rapport à une zone bruyante comme on a pu le voir ensemble. Pourquoi définir un seuil d'inconfort de nuit alors que le bâtiment est tenu occupé euh, Effectivement... Non, on a répondu. De quoi On a répondu. Ah, celle-là, on l'a répondu. Ah ben oui, excuse-moi, oui. Florent. Comme il y a beaucoup de questions, j'essaye je, de les lire pour, ouais. pour y répondre. Alors, j'en vois une. La réalisation de l'ACV est-elle obligatoire pour le dépôt du PC ou doit-on juste s'engager à la réaliser Non. Donc, euh, au niveau du dépôt de PC, euh, le maître d'ouvrage doit faire le calcul du BBO et du DH parce que ce sont des indicateurs qui sont directement liés au bâti. Par contre, on s'engage à faire une ACV, mais on n'a pas à faire la l'ACV au niveau du PC. Voilà. Euh, par contre, il faut être en mesure de, de fournir la CV au plus tard au démarrage des travaux euh, dans le cas de, de contrôle de l'administration. Ben oui, là, il y a une question sur la permabilité à l'air. Euh, les mesures se font au logement pour la permabilité à l'air. Et quid du tertiaire, si les espaces sont non découpés, ben, il faudra réaliser pour les bâtiments inférieurs à 3 mm la mesure de permabilité à l'air sur l'ensemble du bâtiment. C'est-à-dire possiblement avec des ventilateurs euh, qui ne sont pas les mêmes que les ventilateurs utilisés dans le logement, avec des gros ventilateurs ou plusieurs ventilateurs pour pouvoir mesurer l'espace complet euh, tertiaire euh, du, du, du bâti euh, non découpé, effectivement. Donc, c'est quelque chose de, de, de, de, de, de lourd, hein, cette mesure de permabilité. C'est pour ça que Florent a, a, a suscité votre attention euh, là-dessus, euh, pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble et prendre en compte ce, ce sujet. Euh, une question de Max Piron qui dit « Je n'ai pas entendu la réponse concernant la réhabilitation lourde. » Ah ben, Je... vas-y. Donc, dans le cas d'une réhabilitation lourde, R 2020 le bâtiment, n'est pas soumis à l'AR2020. L'AR2020 s'applique uniquement pour les bâtiments entièrement neufs, donc les surfaces entièrement neuves. Voilà, c'est important de le, de le préciser. Il y a des gens qui demandent s'ils peuvent avoir une attestation. Donc, on, on répondra euh, par la suite une attestation de… de sur ce sujet. Peut-être, Noémie, tu peux, tu peux nous, nous, nous en dire un mot On va, bah on va, on va re euh, relister hein, toutes les questions. En effet, euh, celles, malheureusement, on n'a pas eu le temps euh, d'y répondre. Florent et Céline prendront le temps, euh, soit par mail, soit de vous rappeler. En tout cas, on reviendra vers vous. Et euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur la présentation, sur, euh, sur les attestations. Donc, pareil, je reviens vers vous avec, euh, avec tous les documents nécessaires. Et, euh, et il est 12h07, donc je pense qu'on va devoir rendre l'antenne. Il y a tellement de questions encore, Noémie. Il y a tellement de questions, je sais. Il euh, y, y a un dernier sondage, je vous laisse y répondre. Et, et comme je disais, on va, on va, de toute façon, les questions sont enregistrées, le replay va vous être transmis. Donc, euh, voilà, si, si des questions n'ont pas trouvé réponse, euh, vous aurez mes coordonnées, donc n'hésitez pas pas à me demander aussi, je transmettrai à Céline et Florent et, et les questions, euh, Céline et Florent pourront, pourront y répondre. Merci Noémie. J'étais voilà, ravie de participer à ce webinaire avec vous. Je vous remercie merci beaucoup. À vous. Merci à tous. Merci beaucoup, merci Florent et, et Noémie. Bonne journée. Merci bonne à journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.